Là-haut. Bon. Oui, ben merci, euh, merci, David, de m'avoir présenté. Euh, et du coup, je vais, quand, je vais quand même parler de forêts un peu euh, tempérées aussi, pas que de forêts tropicales, en fait. Et euh, donc, l'idée, c'était de vous parler un peu de l'utilisation du lidar terrestre en, en écologie des forêts. Et euh, j'ai mis ça, voilà, du fonctionnement de l'arbre à l'estimation de la biomasse, parce que c'est un peu, un, pas forcément un résumé, mais disons quelques. De, de, de résultats sur ces travaux que j'ai pu faire avec du lidar terrestre depuis euh, maintenant une dizaine une d'années j'ai commencé à faire du lidar terrestre au début de ma thèse en fait euh, dans un contexte d'écologie des forêts moi je viens de, de l'écologie des forêts hein. j'ai fait une formation de j'ai fait un master en écologie à l'université de montpellier après j'ai fait ma thèse au canada et euh, postdoc au euh, à l'UMR AMAP et en Afrique et j'ai toujours euh, utilisé l'IDAR terrestre pour caractériser les arbres dans un contexte d'écologie des forêts. Donc à ce moment, je fais un postdoc Inrae en fait où j'ai comme comme le David où je suis recruté par l'Inrae d'Avignon mais je suis en accueil à Zinafor, et c'est sur les, euh, la caractérisation en fait de la structure des forêts pour cartographier le combustible dans un contexte de, de d'évaluation des risques d'incendie, mais c'est pas du tout de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est bien de mes travaux antérieurs. Je pensais pouvoir vous en parler à la journée des noms permanents, mais ça a été euh, reporté. Donc, euh, je vous en parlerai à une autre occasion et peut-être pas aujourd'hui parce que ça risque de faire beaucoup. J'ai pas Je j'ai pas vraiment prévu de slide pour ça. Mais euh, bon, allons-y pour, pour ça. Donc euh, Peut-être, ouais, je voulais vous parler en introduction un peu générale, de culture générale sur la structure, l'architecture des arbres. Donc, comment est-ce que les arbres mettent en place leur structure? Donc, ça a vers, à, au travers de, de différents euh, processus de, de croissance, de développement, comme la croissance primaire, qui est l'élongation des axes, hein, la croissance en longueur, et la croissance secondaire, la mise en place du bois, les processus de branchaison, de floraison, qui vont être, en fait, euh, déterminés euh, déterminés génétiquement, hein, et vous avez peut-être entendu parler des modèles architecturaux de, de Francis Allais et Oldemann, qui résument en gros en 25 façons de pousser toute la diversité des arbres, ce n'est pas vrai, il y en a un peu plus en fait, mais euh, qui sont vraiment des, des, des modes de développement spécifiques euh, donc à, à l'espèce. Euh, mais d'un autre côté, les arbres sont, euh, sont soumis à des contraintes environnementales, et par exemple, la compétition pour la lumière fait que la forme des arbres, leur structure en général, va pouvoir s'écarter un peu de ce qui est prévu par leur développement, et euh, de, notamment la capacité à croître loin de, de, leur, de, de leur axe de symétrie, par exemple, ou disons à avoir des formes un peu différentes de ce qu'ils pourraient avoir, de ce qu pourraient avoir euh, sans compétition pour la lumière. C'est ce qu'on appelle la plasticité des, des couronnes dans, dans l'étude de la structure des arbres. Et le en fait, la structure, l'architecture d'un arbre qu'on observe à un moment donné, ça va être le résultat de ces contraintes internes, ces modes de développement et des, des, des contraintes environnementales externes. Et donc, comme je vous disais, moi j'ai mis le, j'ai utilisé le LIDAR trs de façon constante pour étudier ces questions autour de des, des stratégies de croissance, donc des contraintes internes de l'arbre. En termes de développement, et pour étudier également sa plasticité de couronne, donc vraiment tout ce qu'il y a à la structure. Donc là, je vous ai mis un joli euh, nuage de points, où on voit, c'est nuage de points Lidar, hein, où on voit vraiment hein, qu'on a une, une représentation très fine de l'environnement, très détaillée. Euh, oui bon, c'est en milieu tropical, là, ce nuage de points que je vous ai mis là. On voit ici une palme très bien détaillée sur les arbres, on peut voir jusqu'aux fissures dans les corses, etc. Donc on peut vraiment aller à des niveaux de détails très intéressants. Et de. Ça recommence. Et de, de, de ce type de nuage de points, là, je vous en ai mis un, un exemple, une image de nuage de points. On peut aller extraire tout un tas de, de, de métriques, d'informations qui vont être très pertinentes en écologie des forêts, qui a un peu révolutionné notre façon de voir la structure des arbres et la structure de la canopée en général. Parce que bon c'est un, un, une une, un endroit dans la forêt qui est difficile d'accès. puisque là il fallait grimper. Bon, on le fait encore, mais là, on arrive à avoir une représentation détaillée assez haut. Et on peut aller extraire des métriques du type volume de couronne, de ratio de forme, en fait, hein, de ratio longueur, largeur, d'asymétrie, etc., mais également des, des, des mesures classiques d'inventaire, euh, du diamètre, la hauteur, des couronnes projetées au sol. Et on peut aller même un peu plus loin à partir de reconstruction sur le nuage de points, de la toute la topologie la géométrie de l'arbre pour aller extraire des, du volume de bois, donc indirectement euh, de la biomasse si on a le, la densité du bois, des métriques d'architecture, etc. Aussi à partir d'approches de boxélisation, on peut aller caractériser... Euh, euh, la, la, la surface de plante à, échelle, à une échelle très fine, hein, de, de voxelles qui peuvent faire jusqu'à 10 cm d'arête, la surface de plante à l'intérieur de ces voxelles, de bois ou de feuilles, qu va, qui vont permettre de décrire des profils verticaux ou horizontaux de végétation. donc Voilà pour l'introduction un peu générale de ce qu'on fait avec les lidars, et aujourd'hui je vous propose de, de parler de, de, trois, de, de, de trois questions, en fait, de trois aspects euh, que, sur lesquels j'ai pu travailler, on ne va pas rentrer dans les détails de ces aspects-là, mais au moins un petit peu. Donc, le premier, c'est quel est l'effet de la diversité en essence du peuplement forestier sur la structure des arbres? C'est des travaux que j'ai plutôt fait en milieu tempéré pendant ma thèse. Je vais vous présenter un ou deux résultats de ma thèse là-dessus. Dans un deuxième temps, on va voir, on va s'intéresser aux stratégies de croissance et est-ce que les, les stratégies de croissance déterminent l'architecture de l'arbre? Ça, c'est plutôt en milieu tropical. Et finalement, la dernière, avec ce titre un peu racoleur, peser les arbres au laser. Donc, ça, c'est dans un contexte vraiment d'estimation de la biomasse. Euh, à large échelle. On va voir ça ensemble. Alors, oui, voilà, donc euh, on va parler maintenant de la première partie. Donc, euh, en guise d'introduction rapide, en fait, on observe, c'est une tendance assez générale, mais disons plutôt moyenne, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours le cas, mais on voit qu'il y a une relation positive entre la diversité en essence dans les peuplements forestiers et la productivité, donc la croissance des arbres. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, comme je disais, en moyenne, hein, toutes les études ne le montrent pas, mais euh, il y a de plus en plus d'études qui sortent et qui montrent en fait l'effet bénéfique de la diversité euh, sur la, la productivité. Et derrière ces relations qu'on observe en forêt, qui sont euh, ni plus ni moins le même chose, le genre de choses qu'a fait en écologie tillman sur des prairies, hein, mais c'était beaucoup plus simple à observer. Et ben les, les, donc le, les arguments derrière, les hypothèses, c'est que en mélangeant des espèces qui ont des traits complémentaires en termes d'utilisation de la ressource, que ce soit de l'eau, des nutriments, etc., on optimise les chances d'avoir un partage de niche et donc une productivité plus importante. Pour ce qui est spécifiquement de la lumière, de la compétition pour enfin de, la, de la ressource lumineuse, on va pouvoir avoir une complémentarité de traits de couronne, donc de forme ou d'occupation de l'espace, d'utilisation de la lumière, il y en a qui préfèrent le sous bois d'autres qui préfèrent la hauteur, qui fait qu'on va avoir ce qu'on appelle un canopy packing plus important, c'est-à-dire une occupation de l'espace général plus grande en mélangeant des espèces complémentaires et donc euh, ben, une surface foliaire plus importante pour un volume donné et euh, ben, un potentiel photosynthétique plus grand, donc une productivité plus importante. Donc C'est un peu dans ce cadre-là que j'ai travaillé pendant ma thèse, et notamment en comparant des peuplements purs et des peuplements mixtes et en regardant comment les arbres occupaient l'espace, ou euh, euh, disons euh, à partir du, du leader terrestre, comment Comment on pouvait varier des métriques de structure de couronne, quoi. Alors, euh, donc, ma tête, je l'ai faite au Québec, au Canada, euh, donc, dans le bassin-laurent, ici, c'est à la limite avec la forêt euh, boréale, donc, mais c'est encore la zone tempérée nordique, le domaine de la sapinière à boulot jaune, pour être exact. Et, euh, j'avais plusieurs sites, là, six, sur lesquels on avait des peuplements monospécifiques de sapins, des peuplements monospécifiques d'érable naturels, hein, enfin, qui ont pu être aménagés, mais, euh, c'était assez euh, ça faisait longtemps que ça n'avait pas été aménagé et des peuplements euh, mélangés entre les deux où on avait les deux espèces et euh, d'autres espèces compagnes aussi comme du boulot etc donc l'idée c'était d'aller comparer la structure des arbres dans ces trois différents euh, types de peuplements et là on va parler spécifiquement euh, de l'érable pour ce que je vais vous montrer <coughs> Donc, euh, bah, la première chose, c'est d'aller extraire des métriques de couronne et de compétition pour la lumière à partir du lidar terrestre. On voit là un nuage de points avec en noir euh, l'arbre et euh, en bleu autour euh, son, son environnement euh, compétitif, disons. Et donc, à partir du nuage de points de l'arbre, on peut aller chercher plusieurs métriques, comme je l'ai évoqué en introduction. Et à partir du seconde de compétition, je suis allé quantifier des métriques de, de, bah, de compétition en projetant... Euh, sur un plan euh, l'âge de poids on peut avoir une idée de densité de végétation plus ou moins importante en fonction des distances de l'arbre bref c'est des, des indices que j'ai publiés, publié tout ça mais qui rendent compte un peu de la pression de compétition pour la lumière sur l'arbre qu'on est allé analyser dans les différents types de peuplement donc et là voilà quelques résultats par rapport à ça sur euh, un exemple sur quelques métriques où on observe donc en gris on a euh, les métriques de couronne en peuplement mixte et en blanc en peuplement pur, toutes choses étant égales par ailleurs, dans le sens où euh, c'est pour des stades de développement et des diamètres euh, globalement homogènes hein, entre les deux types de peuplement. Et donc on observe en fait qu'en peuplement mixte on a une un volume de couronne qui est globalement plus important, donc ce qui est souvent corrélé avec une surface foliaire plus grande, un angle d'ouverture plus fort, des couronnes, euh, ratio, longueur, hauteur plus important, euh, une couronne d'ombre plus, euh, plus, plus, plus, plus petite... Et donc Tout ça, en fait, ça suggère que l'érable à sucre occupe l'espace de façon plus efficace en termes d'interception par la lumière en peuplement mixte. Donc il y a un réel avantage à le mélanger, enfin, pour lui, à être en peuplement mixte en peuplement pur. Et d'ailleurs, ces indices de compétition révèlent que la compétition pour l'érable à sucre en particulier va être moins forte en peuplement mixte qu'en peuplement pur. Donc la compétition intraspécifique des peuplements purs est plus importante. Quoi. Donc, donc voilà, c'est un résultat que je voulais vous montrer par rapport à ma thèse. Mais on a également étudié le sapin via une autre étude parce qu'on n'a pas pu le faire de la même façon pendant mon, mon, euh, ma, ma thèse, mais euh, on observait en revanche que pour le sapin, on avait beaucoup moins d'effets, voire même euh, pas du tout d'effets de la, pas enfin, du moins qui semblait avantageux pour le sapin. Et donc, bon, ça a posé des questions d'exclusion de, de, de, compétitive et comment ces deux espèces pouvaient habiter, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails ici, ce n'est pas l'idée, mais je voulais montrer ce résultat qui était un, un des résultats un peu importants de ma thèse. Alors maintenant, ben voilà, je vais passer à la deuxième partie qui était un peu d'essayer de, de, de vous parler de ce que j'avais fait également en forêt tropicale, où là on s'est intéressé à la structure de façon un peu plus fine, à l'architecture à partir de reconstruction sur le nuage de points. Et là donc la question qu'on se pose c'est est-ce que euh, les stratégies de, de, de croissance que j'appelle ici ou le, le, le besoin en lumière euh, vont déterminer la l'architecture de l'arbre. Ce que j'appelle stratégie de croissance ça va être par exemple les espèces pionnières versus les espèces plutôt tolérantes à l'ombre. Donc euh, c est, c est, c est, on se demande si euh, ça peut expliquer l'architecture de l'arbre telle qu'on l'observe à un moment donné. Donc en, en forêt tropicale on y a, avec un gradient de lumière très important hein, vertical on a jusqu'à 99% de la lumière qui s'éteint euh, en sous-bois enfin, qui euh, qui est atténuée en sous-bois et donc la capacité des arbres à, dans ces environnements là à survivre à croître et à se reproduire elles vont dépendre de leur capacité à aller intercepter la lumière quoi. donc on, différentes stratégies comme je viens de vous le dire peuvent être euh, sont mises en place par les arbres ou alors enfin sont intrinsèquement euh, liées aux arbres, et on va pouvoir observer des espèces qui arrivent à survivre en milieu très ombragé pendant des années, en attendant une ouverture pour se développer, donc des espèces tolérantes à l'ombre, alors que d'autres ne peuvent pas du tout survivre, elles se développent dès qu'il y a une trouée, elles doivent pousser très vite vers le haut pour pouvoir atteindre la canopée. Donc derrière, derrière cette idée-là, on peut faire l'hypothèse que l'architecture va être déterminé par ce, ce, ce, ce besoin en lumière qu'ont les arbres, où on peut s'attendre par exemple, et c'est des choses qu'on va pouvoir trouver dans la littérature, bon, certes un peu ancienne, mais qu'on peut trouver, où on s'attend à ce que des espèces tolérantes à l'ombre, aient plutôt une, une architecture qui va ressembler à ça, sous forme de fourche, assez symétrique, sans, sans axe principal bien défini, pour optimiser une exploration latérale de l'espace. Alors qu'une espèce pionnière qui va devoir pousser très vite et atteindre la canopée le plus vite possible va avoir plutôt une, organi une, une organisation hiérarchisée avec un axe principal bien dominant, souvent avec un méristème apical d'ailleurs euh, qui, qui a un mode de fonctionnement euh, indéfini, c'est-à-dire qui ne meurt pas, comme les sapins par exemple, bien que, bon là on parle de milieu tropical, les sapins ne sont pas forcément un pionnier, mais peu importe, mais une architecture plutôt comme ça. Et euh, pour voilà optimiser cette croissance euh, en hauteur et être efficace, euh, donc, c'est être efficace pour pousser vite et haut. Bon. Donc, ça, c'est une hypothèse qu'on peut faire, par exemple, pour en termes d'architecture pour ces deux types de stratégies. Et j'arrive pas à changer les Et, euh, et d'un autre côté, donc ça, c'est plutôt le pendant nul, l'hypothèse un peu nulle de, de l'architecture où on va avoir des... Euh, par exemple euh, des, des modèles comme celui de, proposé par Wes Brunelquist qui dit euh, peu importe la stratégie de croissance des arbres, en fait euh, un arbre idéal euh, il doit euh, répondre aux, aux contraintes hydrauliques et mécaniques de base et pour optimiser la distribution, la capture et la distribution de la ressource, il va devoir avoir une, un développement architectural fractal qui va ressembler à ça, donc ça c'est ce que montre leur modèle appliqué aux plantes, hein, qui est le modèle issu de la théorie métabolique, où, on, pour eux, là, on doit avoir, bon, évidemment, ça n'est pas vrai dans la réalité, on le sait, mais bon, c'est intéressant de voir comment on peut s'écarter de ça. Donc, là, pour bien fonctionner, d'après ce modèle-là, doit avoir cette, une architecture qui ressemble à ça, donc symétrique fractale. Donc, on est un peu allé tester, en quelque sorte, ces hypothèses. Euh, là, ce que, les résultats que je vais vous montrer, c'est sur 59 arbres euh, qui ont été scannés très précisément euh, au Cameroun. Donc on tourne autour avec un scanner terrestre et on va aller euh, scanner les 59, euh, on a été ces 59 arbres qui appartiennent à 14 espèces différentes, qui vont avoir bon, des hauteurs variables, des positions dans la canopée euh, différentes, hein, il va y avoir en, en sous-bois, mais euh, d'autres euh, qu'on va retrouver euh, en, en canopée. Et sur un gradient de, de, de tolérance à l'ombre, donc de, de, de stratégie de croissance que j'appelle, avec des tolérants, des pionniers et des stratégies un peu intermédiaires entre les deux. Bon, ça c'est les nuages de points de, de tous nos arbres défeuillés. Et euh, donc à partir de ces nuages de points-là, on peut aller chercher des métriques un peu comme celles dont je vous ai parlé pour ma thèse, donc des ratios de hauteur et largeur de couronne, donc globalement de, de forme générale de couronne issue du nuage de points, mais également des, des, des métriques, donc des informations plutôt liées à la topologie et à la géométrie de l'arbre, à partir de reconstructions, à partir de cylindres connectés des uns aux autres, qu'on va pouvoir faire sur le nuage de points. Donc en ayant ce type de reconstruction-là, on, on en a un zoom ici, on va avoir ben ces cylindres connectés les uns aux autres, on connaît les liens de parenté entre les branches, etc. Et on va pouvoir aller calculer. Tout un tas de métriques. D'ailleurs, j'ai développé un package en lien avec l'utilisation de ce type de données qu'on appelle les QSM, les Quantitative Structural Models, qui sont issus d'une reconstruction sur un nuage de points. Et, euh, donc, voilà, ça fait pas... et, et là, je suis allé chercher des métriques du type, j'en ai quelques-unes, la dominance de l'axe principal. Donc, est-ce qu'on a un axe principal bien marqué, comme c'est le cas à gauche ici et avec des branches, euh, donc ouais, un axe principal bien défini. Euh, quel est le taux de fourchaison, donc le nombre de fourches par mètre, euh, euh, l'angle des branches, etc. Mais aussi des exposants de la théorie métabolique. Donc, euh, sans entrer dans les détails, ça ça dit à quel point on peut s'écarter en termes sur, sur les, sur des questions de longueur ou de diamètre, des attendus de la théorie euh, de Westburn et de On va y revenir. Ainsi, hein, vous savez pas trop de quoi je parle avec cette théorie-là, mais j'imagine que vous connaissez peut-être un peu. Donc là, c'est le cercle de corrélation d'une analyse composante principale en fait, que que, que j'ai faite sur l'ensemble de, de ces métriques-là pour chacun des arbres. Donc en fait, on voit dans, dans l'espace de variables sur lequel on a représenté tous ces arbres qu'il y a deux axes qui se dessinent assez bien, avec cet axe, le, ce premier axe principal là qui représentent plutôt des métriques euh, comme le, dont je vous parlais issues de la topologie et de la géométrie de l'arbre donc issues du quantitatif structural modèle avec plutôt à gauche des arbres qui ressemblent à ça là type euh, voilà, hiérarchique sapin et à gauche des arbres justement qui ressemblent plutôt à ça euh, genre euh, voilà des fourches fractales euh, en quelque sorte et sur le gradient et sur l'axe vertical, on observe plutôt des métriques. Cet axe est plutôt décidé par des métriques de couronne, donc ce ratio, c'est deux ratios en fait. Donc on, on passe de d'arbres, de, plutôt ceux qui sont plutôt situés en bas, qui vont avoir une, une couronne fine et haute. Enfin, assez étroite et, et large, pardon. et là plutôt profonde et, et fine. Et donc ça c'est le résultat donc des arbres hein, comment ils se distribuent en fait dans ce dans cet espace de variables et on observe que en fait la, la tolérance on a un effet de la tolérance à l'ombre sur cet axe là où on a euh, les espèces pionnières qui vont plus ressembler à ça et les espèces tolérantes qui vont plus ressembler à ça donc bon les espèces ne sont pas hyper marquées mais bon on voit qu'il y a quand même le gradient se dessine en revanche ce qui était un peu plus surprenant et pour rappel on s'attendait à ce que euh, par rapport à la tolérance à l'ombre, les hypothèses que je vous disais, on s'attendait à avoir plutôt un gradient de, de, de structure topologique, etc., avec ce que je vous montrais, les espèces pionnières bien euh, hiérarchiques et les espèces tolérantes à l'ombre plutôt euh, euh, sous forme de fourche et tout. Donc, on n'observe pas cet effet-là, hein, attendu. Mais par contre, on observe un très fort effet de la position dans la canopée. Donc, en fait, peu importe leur stratégie de développement, les arbres, semblent converger euh, de, de position dans la canopée 2, ça veut dire en sous-bois et 5, ça veut dire en Canopée. Quoi. Donc, peu, peu importe leur stratégie de croissance, qu'ils soient pionniers chez Tolerant et tout, lorsqu'ils atteignent des, des, des positions de canopée où ils, ils atteignent la lumière, en fait, ils passent de, de, de, de structures qui peuvent ressembler plutôt à ça, ou du moins de, de structures un peu, disons, aléatoires, à des, à des structures qui vont plus ressembler à ça, sous forme de fourche, etc. Donc, une des choses qui peut expliquer ça, c'est les processus de réitération. Une fois qu'ils sont installés, les arbres en canopée, en milieu tropical, euh, qui sont qui sont hauts ils ont fini tout leur développement et mettent en place des, des structures réitérées c'est-à-dire en gros des arbres sur des arbres qui fait que ça se ressemble encore, au fur et à mesure et on constate en même temps que ça on a une convergence de, des, des, euh, des exposants allométriques de la de la théorie métabolique là enfin de West Brown et Enquist depuis euh, des positions de la canopée euh, Enfin, Lorsqu'on atteint ces, ces positions de la canopée haute, on observe les arbres que, en général, les arbres semblent converger vers ces attendus de la théorie métabolique. Quoi. Donc, euh, c'est un peu ce que je disais. Plus ils atteignent les, les, les, la lumière, plus ils deviennent un peu fractales, etc. Donc, voilà, ça, ça faisait partie des, des résultats assez intéressants du postdoc que j'ai fait à Map. Euh, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce postdoc-là, sur ces, euh, ces résultats-là. Et voilà. Donc, on peut passer maintenant, sans transition, <rire> à un côté un peu plus appliqué, euh, que, sur lequel j'ai pu travailler également en post-doc, et ensuite en tant que consultant et tout, sur vraiment des questions d'estimation de, de la biomasse euh, à large échelle. Je sais pas, j'ai l'impression que je parle beaucoup, mais j'imagine que j'ai encore un peu de temps. Ça devrait pas être trop long, cette dernière partie, je voulais juste vous, voilà, vous parler un peu de, de ça. Donc, euh, peser les arbres au laser. Voilà, donc. En guise d'introduction générale disons donc en forêt tropicale enfin, les, les forêts tropicales représentent 45% des, des, des forêts mondiales et bon on sait qu'elles ont un rôle majeur dans le cycle du carbone et de l'eau et que bon bon là c'est le pitch classique hein, que la dégradation la déforestation entraîne des euh, émissions de CO2 importantes et c'est d'autant plus vrai en milieu tropical on sait ce qui se passe notamment au Brésil et puis bon en Afrique centrale aussi hein. et il euh, y a vraiment une nécessité de, de, de suivre et de quantifier la biomasse dans ces forêts-là. Donc c'est ce qui motive en fait, la mise en place d'ailleurs de, de missions spatiales d'observation de la Terre, comme Jedi, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un lidar euh, dans l'espace. Et euh, l'ESA qui va lancer Biomasse cette année ou, ou l'année prochaine, ça dépend de leur calendrier, je ne sais plus trop, mais euh, qui, euh, qui va lancer un radar du coup, pour pouvoir suivre euh, la, la biomasse des forêts euh, à l'échelle globale. Donc il y a vraiment euh, une nécessité de, de, de pouvoir le suivre pour... Euh, pour suivre un peu leur dégradation et avoir des, des idées précises de, des stocks de biomasse qu'on a et de l'émission avec leur dégradation. Donc, ces approches-là, -là, d'estimation de biomasse à large échelle, en fait, c'est souvent des approches corrélatives entre des signaux, euh, dans le cas de, de radars comme biomasse en bande P, ça va être la rétrodiffusion du signal, qu'on va corréler à des données de référence de biomasse au sol qu'on a, en fait. Pour, pour pouvoir calibrer les appareils Jedi, c'est pareil, sauf que ça va être peut-être des métriques du type euh, hauteur de, de la canopée qu'on va corréler avec des, des données de référence de biomasse. Donc, c'est là un peu que sur les questions sur lesquelles j'ai pu bosser sur, sur l'acquisition de ces données de référence-là. Donc, de façon un peu traditionnelle, c'est des allométries euh, qui sont faites. Donc, des AGD, c'est le ground biomasse, donc c'est la, la biomasse hors sol. Donc classiquement, on utilise des allométries où la biomasse d'un arbre est une fonction de sa hauteur, son diamètre et la densité du bois. Mais euh, à l'échelle de, de tous les tropiques, on a une très grande variabilité et de très grosses incertitudes par rapport à ces allométries-là. Euh, donc ça peut aller de 10 à 45% à l'échelle de l'hectare et ça dépasse 50% à l'échelle de l'arbre. Et donc, le lidar terrestre, dans ce contexte-là, pour avoir des données de référence de biomasse au sol sur des, des parcelles de forêt, et a été euh, mis un peu mis en avant euh, du fait de ces reconstructions dont je vous ai parlé. Donc, euh, oh j'ai une petite image de l'ESA qui représente assez bien euh, ce que, que j'ai un peu trafiqué, et qui représente assez bien ce que je veux dire. Donc, pour calibrer ces appareils euh, d'observation de, de la Terre, il faut aller mesurer au sol la biomasse ou alors euh, avec des, des techniques aériennes aussi, mais il faut aller mesurer pour avoir des, des, des références au sol assez précises. Et donc, euh, j'ai notamment scanné des hectares de forêt en milieu tropical, au Cameroun, mais j'ai aussi pas mal travaillé sur des données en, en Guyane là-dessus, où, euh, on, où je, dans le cadre de cette, cette étude-là que je vous montre, je suis allé tester un peu, les, je suis allé regarder un peu comment des, des, des pipelines automatiques de traitement de données de, sur le nuage de points, qui vont de l'isolation de chacun des arbres à la reconstruction de l'ensemble des arbres, de la biomasse de tout le peuplement, ou disons des arbres de plus de 10 cm de diamètre. Euh, je vais tester, voir euh, s'ils étaient fiables, en fait, parce que le risque avec l'arrivée du lidar terrestre et euh, des, des algorithmes automatiques, c'est qu'on extrait des données de biomasse sans aller vraiment vérifier, et donc avec des, des incertitudes potentiellement importantes ou des erreurs importantes, du moins. Donc, j'ai voulu aller un peu vérifier des, des plusieurs pipelines automatiques. Et euh, donc voilà, dans la, euh, là c'est des euh, bon, photos de, du, de la réserve nationale de, du Dja au Cameroun, site expérimental Boimir, où on a été scanné plusieurs hectares de forêt pour aller après évaluer ces pipelines-là. Donc, en, en, On les a évalués notamment en, en, en apportant un, des euh, comment dire une assistance aux, aux algorithmes manuels à chacune des étapes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais grosso modo, ça c'est les résultats qui qui en sortent. On voit en fait que ça c'est juste des corrélations entre des, des, des mesures terrain de diamètre et de hauteur et celles qu'on peut avoir avec le, le lidar. Donc on voit que ça marche très bien. Ça c'était juste un peu pour se rassurer sur si nos données lidar, mais on voit aussi pour l'estimation du biovolume et donc de la biomasse, pourvu qu'on ait la densité. On voit que les algorithmes complètement automatisés, on, fait, on peut faire des erreurs qui vont jusqu'à 34% à l'échelle de, de, de l'hectare, alors qu'en intervenant manuellement euh, sur des points, sur, sur certains points pas très euh, disons, euh, certains points clés, pas très compliqués à mettre en place en termes d'intervention manuelle. On pouvait réduire l'erreur par 3. Donc, ça, voilà, c'est un des résultats que, que, que je voulais illustrer là, euh, pour ces histoires de, de, de mesures de biomasse à partir de de l'idar terrestre. Et euh, voilà, ben ça, je pense que c'est ma dernière diapo. c'est Pour vous montrer un peu en termes de comparaison, ça, c'est un nuage de points, ce qu'on a, qui a été acquis en milieu euh, tempéré en, euh, au Canada, en hiver. Donc là, pour le coup, euh, on arrive à des, à des estimations de volume de bois euh, très, très proches de volume estimé sur le terrain, donc des arbres qui ont été coupés et cubés. Euh, euh, on arrive à, à partir de reconstruction, là, vous, vous parlez, à avoir des, des, des estimations extrêmement précises, alors que bon, c'est un peu moins le cas en milieu tropical et, et il y a encore des, des efforts à faire. mais, euh, mais voilà, c'était peu pour vous illustrer euh, quel genre de choses on, on peut faire en termes d'estimation de la biomasse pour calibrer l'émission spatiale à partir de l'hiver terrestre. Et puis pas que pour ça, d'ailleurs, en général, ça intéresse aussi l'industrie forestière pour, pour, pour connaître en avance ou savoir cibler les arbres. Euh, ils ont un volume marchand suffisant, etc. Voilà, euh, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Olivier, c'est parfait, tu as tenu le timing.